Dans cette vidéo nous allons voir comment installer euh, Wordpress en, en, en téléchargeant le logiciel directement du site internet wordpress.org et nous allons voir comment on peut être en mesure de créer euh, les informations de la base de données et de suivre en fait les étapes d'installation pour finaliser l'installation de notre site internet, pour la création de notre site internet. Donc la première chose que vous devez faire c'est aller sur le site qui s'appelle wordpress.org entrée WordPress WordPress.org Donc quand vous allez sur le site WordPress.org euh, vous, vous allez avoir accès à du moins à une, à une page comme celle-ci Il sera tout simplement euh, question de cliquer sur le bouton Get WordPress Et ensuite, bon il y a euh, du moins il y a un message ici qui va dire There are several ways to get WordPress Donc bon euh, après vous allez cliquer sur « Download » à « Install » et ensuite vous allez cliquer sur ça. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, euh, le logiciel va télécharger un, euh, une version de WordPress sur votre ordinateur. Donc, maintenant, une fois que le logiciel sera installé sur votre ordinateur, vous devez tout simplement aller dans votre serveur, si je veux par exemple installer WordPress dans un répertoire que je vais appeler euh, « Test ». Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler test. Et ensuite, lorsque j'ai créé mon dossier test, je vais tout simplement importer euh, la version de WordPress qui a été téléchargée euh, directement dans mon serveur. Donc là, je vais l'importer dans mon serveur. Donc là, je vais l'importer ici. Une fois l'import terminé, euh, vous devez aller dans euh, dans votre dossier où vous avez importé WordPress. Et vous devez extraire euh, le logiciel. Donc, vous devez extraire le fichier ZIP. Donc, là, ce que je vais faire, je vais extraire et je vais supprimer euh, la copie originale et je vais transférer tous mes fichiers euh, d'installation dans mon répertoire principal. Donc, je vais cliquer sur Move et je vais transférer là et je vais supprimer le dossier qui est vide. Et une fois que c'est fait, donc, il sera tout simplement question de repartir dans mon serveur et de créer euh, les informations de ma base de données. Donc, je euh, Là, présentement, je suis en train de travailler sur un cPanel, donc euh, je ne sais pas exactement quel type de serveur vous avez, mais s'il s'agit du serveur cPanel, euh, vous pouvez générer euh, les informations de la base de données en cliquant sur ma SQL Data that, database wizard. Donc, si je clique là, ça va me demander d'entrer la base de données, je peux entrer test, je clique sur Next, ça va me demander d'entrer euh, le nom d'utilisateur. Je veux, je, veux, je peux rentrer ça comme ça et je vais générer euh, le mot de passe. Et ensuite, je clique sur « have selected » et je clique là. Je clique « create ». Donc, automatiquement, ça va me créer euh, du moins les informations, euh, le nom d'utilisateur, la, la, la, la base de données et euh, un mot de passe que je peux utiliser pour être en mesure de, euh, de finaliser... De finaliser euh, de finaliser l'installation de mon site de mon, de mon site WordPress. Donc, et pour être en mesure de d'établir une d'établir en fait de, de pouvoir assigner euh, euh, l'utilisateur user test à ma base de données, il faudrait que je puisse l'ajouter, je puisse sélectionner en fait qu'il puisse avoir tous les privilèges. Bon, et après je vais cliquer sur Make Changes. Et ensuite je vais euh, retourner à ma page. Donc là si je clique ici, j'aurai déjà ma base de données, les bases de données dont j'ai besoin. Donc j'ai ma base de données qui est la base de données test, et j'ai aussi euh, mon nom d'utilisateur, mon nom d'utilisateur que j'ai créé qui est qui est ça. Donc, euh, une fois que c'est terminé, je vais retourner dans sur euh, sur mon site et puisque je vais installer WordPress, là je vais je vais je vais rechercher mon dossier euh, test et L'étape initiale, lorsque vous avez déjà euh, importé euh, WordPress dans votre dossier, c'est vous, vous allez avoir accès à une page un peu similaire à, à celle-ci. Donc, il sera tout simplement question de sélectionner premièrement la langue. Donc, par exemple, il y a English USA, donc là, présentement, il est sur Canada, donc je vais choisir English Canada et je clique sur Continue. Et quand j'écris sur continuer, donc là ça, là ça me donne quelques instructions de ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de, du nom de la base de données, j'ai besoin euh, du nom d'utilisateur, j'ai besoin d'un mot de passe, et j'ai besoin du hoston, c'est comme l'IP de mon, de mon serveur. Là je vais cliquer sur let's go. Là il sera question de donner le nom euh, de ma base de données. Dans le nom de ma base de données que j'ai créé c'est ça, donc je copie tout simplement ma base de données. Et je vais mettre là et le nom d'utilisateur... Je vais mettre mon nom d'utilisateur, euh, le mot de passe, je vais mettre le mot de passe, et là le nom de mon serveur c'est localhost, donc et ici je peux choisir n'importe quel préfixe, donc par défaut le préfixe qu'on peut utiliser c'est wp donc je peux choisir n'importe quoi, et je clique sur submit, et dès que tout est complet, je vais donc cliquer sur run installation, et ça va installer les informations dans ma base de données. Et par la suite, il faudrait que je donne un nom à mon site internet. Donc, je vais appeler ça euh, site test. Et là, je vais donner le nom d'utilisateur, un mot de passe, l'adresse courriel. Donc, je peux, par exemple, utiliser mon adresse courriel là. Et je vais cliquer sur installer. Et quand j'ai fini, je clique sur login. Je peux cliquer sur, sur ça. Donc, mon site WordPress est déjà installé. Par défaut, WordPress euh, va installer euh, va être installé avec le, thème, avec, avec le thème par défaut qui est 2021, donc si vous utilisez euh, si l'option d'installation manuelle et à partir d'ici, vous pouvez rechercher des thèmes pour votre site Internet. Bon, j'espère que en fait, vous avez compris un peu le processus d'installation de WordPress en utilisant euh, l'option euh, de téléchargement de WordPress via euh, via le site internet ww.wh euh, www euh, non via le site internet WordPress.org. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire. Merci.